Comment maîtriser le build Full Burst du Paladin Rétribution C'est un nouveau type de vidéo où on va s'attaquer juste à un build, juste à un build, on en parle, on le teste, on le montre, on l'explose Et du coup, aujourd'hui, c'est avec Paouf qui vient nous montrer comment, depuis qu'il est un joli Kyrian, il va casser des bouches avec le build qui Burst en un coup du Paladin Rétribution Tiens, viens à toi Paouf Yo, yo, yo <rire> Alors, vas-y, je te laisse te remontrer un petit peu les talents, etc. De de. de, de enfin, là qu'on rentre un peu du sujet, de quoi il s'agit et quelle est l'idée générale de ce truc. Alors euh, du coup, euh, et ben c'est un, un peu les mêmes talents que j'avais expliqué euh, dans la première vidéo. Euh, le build burst, donc euh, condamnation à mort. Cette ligne là, euh, tu peux la varier très facilement selon les boss et selon les, euh, bah, la nécessité. Lâcher en lame de Kourou, c'est ce qui est le plus, euh, le plus euh, pris entre guillemets, mais flamme de justice aussi en monocipe pur fait très bien le taf. Je vais expliquer pourquoi. Euh, bah, tout simplement aussi parce que ça en fait ça te permet d'utiliser euh, par exemple un verdict avec euh, un coup en moins, mais euh, bah, c'est très random. Hein. Et comme tu en as besoin sur un moment précis, bah, c'est vraiment si tu veux pars très haut et si tu veux avoir quelque chose de prêt entre guillemets pas régulier. Euh, et avoir un peu de chance, donc celui-là marche très bien et ça peut monter très haut Mais celui-là de manière générale je le préfère et celui-là en AOE s'en sort très bien Ou en semi-AO euh, Après ceux-là, ces deux-là, bah pff, tain, on s'en fiche un peu, c'est vous qui choisissez Hop hop hop euh, Séraphin euh, évidemment pour le full burst euh, Ici c'est pareil, celui-ci ou celui-ci au choix Et rétorsion finale en dernier pour le full burst Voilà ce qu'on a en talent Ok, ce build là, du coup tu vas l'utiliser dans quel cas Dans quel cas est-ce qu'il brille Est-ce qu'il est intéressant euh... Bah justement, depuis que, en gros, quand j'étais Ventir, il était intéressant sur les moments de burst Où euh, on ne pourra pas taper le boss tout le temps Ou bien que, voilà, c'est important d'avoir un moment précis où tu puisses le taper euh... Mais Maintenant que je suis Kyrian, bah, c'est celui que j'utilise tout le temps en raid Il euh, n'y a, de... a pas de cas où je l'utilise pas parce que c'est bien trop fort avec ouais, le Ouais donc même sur, euh, même sur la longueur etc au final c'est quand même l'objet ouais. qui va donner le plus d'outputs de, de à l'heure actuelle pour toi quand t'es Kyrian. Bien sûr, ouais bien sûr puisque en fait euh, si tu regardes c'est tout est une minute, 45 secondes une minute mais bon tu, tout est à une minute en fait et ton Kyrian évidemment c'est une minute. Euh, euh, donc euh, bah, tout synergise parfaitement en fait et euh, ça te permet que même si t'as pas tes wings bah t'envoies énormément euh, sur, euh, sur ce moment de burst et c'est très très fort. ATM en Kyrian, je vois pas trop comment tu peux jouer le premier build mono cible euh, que j'avais évoqué. C'est bien moins fort. Enfin, on, tu peux, hein, mais c'est moins fort. Je pense euh, qu'en ventir les deux c'est qui va à peu près. Mais même si j'ai un peu des doutes, je pense que euh, en, en ventir les deux se font. Celui que j'avais proposé au début, à savoir celui-ci, euh, hop, que j'utilisais beaucoup. Donc, ok. Euh, voilà. Très bien, bon alors du coup, comment tu, comment tu le re-setup Est-ce que tu peux en montrer un petit peu, voilà, quels sont euh, l'ordre euh, quel est l'ordre, l'exec, enfin euh, c'est quoi ton là voilà, ouais avec ce build, etc. Alors déjà, il faut savoir que c'est un petit peu random, ça va jamais être fixe ce qui va se passer pendant l'open, pendant les bursts, etc. Puisqu'en fait, le Kyrian, euh, on joue évidemment avec la... Euh, le conduit, ouais, euh, l'intermédiaire qui, qui, qui fait voilà. euh, 3, ouais. 56% de chances d'être lancé 3 fois de plus sur l'asier principale. Mmh. Euh, bon, ce qui fait que, bon... Tu, tu vas pas être régulier sur tes opens et sur les bursts, mais bon, 56% de chance, sur la longueur, tu, tu l'as quand même un, un sacré nombre de fois. Ouais. Euh, donc euh, celui-ci, avec ça, tu prends euh, le commandement vertueux, qui est quand même euh, du coup très fort avec, euh, tout, avec les jugements. Euh, T'as quand même bien plus de jugements. Donc, euh, voilà. Euh, le du coup, du coup la légendaire, je la... Ah oui, la légendaire, je l'ai pas encore changé parce que je n'ai pas les cendres. Bon, parangon me semble pas mauvais, hein, euh, mais pff, du coup évidemment, euh, le jugement du magistrat euh, est un choix 100%. C'est stoptière, ouais, ouais, ouais. mmh. euh, En rien pas encore pu la tester, voir à quel point c'est fort, euh, pas pu voir exactement comment ça fonctionne par... parfaitement, donc. Euh... Je peux pas trop trop trop dire, mmh. mais bon. Mais dans l'idée, dans ce build, en tout cas, c'est cette légendaire euh, qui... Ouais, bien jouer. sûr, ouais. Mmh. carrément. C'est très très fort. Même pour setup de base, puisqu'on utilise un jugement au start, si ça proc, bah, ça te fait déjà euh, 1 puissance en moins à dépenser pour euh, le même résultat. C'est ouais, ouais, enfin, broken, hein. ouais, ouais. Euh, comme on a besoin de setup. Euh, donc, comment ça se setup euh, ben, Je vais sortir mon sac de frappe. Hop, hop, hop. Alors ça se setup euh, moi sur les boss, euh, j'ai vu plein de logs, hein, j'ai vu plein de trucs différents, donc... Euh, et j'ai vu aucun paleret de faire la même séquence au start, en fait, on, on, personne n'est vraiment euh, euh, décis. Mais euh, la façon dont je l'utilise, et ça fonctionne très bien, moi je commence par balancer euh, mon jugement en pool. Ensuite, je balance ma lame de justice. À ce moment-là, une fois que le GCD est revenu, j'utilise mes bursts. Euh, j'utilise un marteau de courroux, une frappe de croisée, là j'utilise le séraphin. Normalement ça c'est pas revenu hein, mais j'utilise une nouvelle frappe de croisée Final Reconning J'utilise ensuite le, la condamnation Kyrian, si ça proc tant mieux Si ça proc pas, bah on continue à, à reproc de la puissance On utilise un verdict On revient avec la euh, traînée de cendres Et ensuite on envoie un maximum de, de jugement possible en recréant le maximum de puissance euh, sacrée possible Là on cherche pas la rotation, on cherche vraiment euh, le maximum de verdicts, donc euh, tant pis pour le reste, euh, on cherche les verdicts. Voilà comme je l'utilise, donc je vais le refaire une fois en, en vitesse ouais. réelle entre guillemets. Ouais ça marche. Bah, D'ailleurs euh, même ouais, euh, si tu arrives à 50 secondes de fight, 52 secondes, 55 secondes, mm -hmm. tu, re, tu te re-prépares comment pour retourner en burst Alors comme je me reprépare, bah moi je, je, je le vois arriver, voilà comme on peut voir le séraphin est déjà de retour, ouais. et là le, le Final Reconning et l'exécution vont arriver euh, peu après, une fois qu'on arrive à, à peu près à 2 secondes du Final reconning, Et bah à ce moment là je suis déjà à 5. Je fais en sorte que, que, que je sois à 5. Je réutilise le séraphin. Je me remets à 5. Et je repars. J'utilise mon bijou. Et je repars pour la même chose en fait. Je fais exactement la même chose. Et le but c'est d'envoyer le max de, de, de verdict possible. Et c'est pour ça que dans ce build. Il euh, y a une stat qui est très importante. C'est euh, la hâte en vrai, de vrai, la hâte que je vais euh, continuer à, à essayer de up, tout en, en gardant des bonnes stats. Hein. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais du coup, évidemment, vu que tu joues sur une minute de burst, tu joues le trinket de PVP. Sur, sur... C'est ça, j'allais y revenir en même temps, mais ouais, carrément, bah, enfin, déjà, de base, il est très fort, mais euh, sur une minute de CD, bah, il, tu peux pas jouer sans. C'est pour ça qu'en plus, le PVP va être très important pour nous, on parlerait. Bon, on a un peu de chance, c'est pas mauvais. Euh, et bah, il faut le monter, ce bijou. Il le faut absolument. Euh, le plus haut possible et à chaque fois moi j'ai fait une macro justement donc pour uh, revenir sur les macros euh, qui fonctionne sur le kyrian mais ça c'est plus euh, euh, pour du donjon parce qu'en donjon j'utilise pas ce build et comme ça il part en même temps que le kyrian il faut toujours qu'il soit dessus ouais. mais sinon euh, faites attention à bien mettre les cuissons avant d'utiliser le, le kyrian hein, qui, qui proc quand même dessus mais euh, sinon il euh, faut toujours penser à l'utiliser avant d'utiliser le final reconning et l'exécution donc euh, moi, comme elle est dans ma macro burst, je rappuie sur mon burst comme si je l'avais et j'envoie tout. Ouais, bah, vu que c'est une minute, t'as raison, d'entendre le mettre dessus en vrai. Hein. Ah, ouais, oui, oui, c'est ça. Mais euh, si tu le mets sur le. En gros, si tu le mets que sur le glide, tu penses pas à l'utiliser autrement, bah, tu vas louper euh, le bonus sur la rétorsion et, et sur le ce que t'envoies avant, en fait. Donc. Euh... Ce serait dommage. C'est quand même un côté ultra kiffant hein, de mettre des énormes dégâts sur Vismon. Hein. Enfin moi ça me donne envie de monter un oh. paleret direct. Hein, ça, veux, ouais. ouais ça, ça c'est plaisant. Surtout qu'en fait euh, comme ça revient toutes les minutes c'est... Comment dire C'est pas frustrant comme euh, ouais. peut être les wings. Les wings tu montes aussi très haut euh, pendant un bon moment. Mais là euh, pour, pour, pour entre guillemets euh, preuve puisqu'il n'y a pas de preuve vraiment. Mais j'ai fait un pool sans mes wings hier si je me trompe pas. Euh, j'ai perdu que 2-3 k par, a... enfin, par rapport à quand j'avais mes wings. Mmh. Ce, ce build fonctionne très bien sans wings et on peut s'en sortir donc c'est cool. Mais si tu le rates, t'as plus de dégâts, <rire> c'est fini. Et ouais, bah peu... ça, ça c'est sûr, ouais, c'est vrai. Tu peux revenir sur compliqué exacte, hein. là, et un petit open pendant que le navire a encore. Ouais, là je vais, un... je vais faire un open complet sans, euh, du coup, euh, sans expliquer pour voir ouais. un peu ce que ça donne. Qu te focus, ouais, mmh, ouais c'est ça. Hop. Et là, il me manque légèrement un peu de hâte pour pouvoir me mettre ce dernier verdict. Et comme on peut voir, je suis presque monté à 10k sans potion, sans rien du tout. Enfin, franchement, c'est pas ouais, mal. Ça, ça monte haut, hein. ça monte haut et vite. Hein. Voilà, c'est ça. Sous BL pot, sachant que j'avais pas ce build hâte euh, quand je l'ai fait la dernière fois, parce que j'ai un peu changé, parce que je pense que c'est bien mieux comme ça. Euh, je montais à 15k avec tout. 15k, presque 16k. Ah, c'est énorme. D'autant plus que... Comme tu dis déjà, la hâte, les BL et tout vont davantage encore te favoriser ton build. Bien sûr, ouais. En fight, en raid ou autre, avoir un burst, c'est super important parce que justement, tu vas pouvoir rentrer tes dégâts et ensuite faire des mécaniques. Tu vois, même si, je sais pas, en ce moment, on fait l'artificier, si on te demandait de faire les graines, bah le faire quand t'es hors burst, au final, tu perds beaucoup moins de DPS ou de devoir te ouais, cacher sur une face sur hurlel ou tu vois, ce genre de truc, quoi. C'est carrément ça. Après, il y a un petit problème entre, enfin, entre, en guillemets, moi, je prends ce cas justement de l'artificier que tu prends. Euh, on, on a des timings Pile poil de burst sur les fantômes, tu vois, euh, qui ah, arrivent ouais. Et en gros euh, faut vraiment faire attention de ne pas lancer, faut lancer aucun des, des, des bursts Si t'es pas sûr que tu t'as pas de mécanique à ce moment-là Parce que mmh. si tu dois couper euh, ce moment-là Enfin euh, tu dois couper ce ouais, burst ouais. parce que t'as pas de choix merde. Bah la enfin, En fait tu sers plus à rien dans ton raid euh, Parce que tu perds tes dégâts sur... de, de, de ton fight en fait Et pour faire une mécanique, et euh, faut faire attention Parce que si tu fais ça, tu t'as plus de dégâts, tu t'as plus de burst et t'es au fond du gouffre, donc euh, vraiment connaître son fight, de hein. toute façon de manière générale sur les DPS connaître son fight c'est le plus important Mais voilà là encore plus parce que c'est toutes les minutes, si tu le rates euh, bah de toute façon tu perds le le, le le crochet qui te fait être euh, au top Carrément, voilà. carrément, carrément Et donc tu disais en, en stats il te faut quand même de la hâte, tu saurais à, à peu près, ouais. je sais pas s'il y a un montant que tu recommanderais de hâte particulier pour euh, réussir à, à ce que l'exécution soit smooth mais sans que ça va pour autant de trop de hâte Ouais, euh, bah moi je, je regarde un peu les logs, hein, ils sont. Euh, moi je me lâche à 20%, je pense que tu, 20% ce serait déjà vraiment le cap à, à choper pour pouvoir euh, envoyer le max de verdict, mais si tu arrives à monter à 21-22% pour euh, pouvoir envoyer ce dernier verdict sans rien, euh, parce que là tu t'as vu, il m'a manqué quoi, 0-1 seconde pour ouais, pouvoir ouais, l'envoyer, ouais, ouais. j'ai pas pu, mais pourtant tu vois, je pas être trop lent sur mes touches après je sais que je fais pas une macro rétorsion finale qu'il faut que je fasse d'ailleurs mais c'était le temps de prendre en main parce que comme vous voyez là j'ai bah, le cercle euh, mm -hmm. ça fait perdre du temps hein. il faut le mettre le cliquer etc euh, faut faire une macro à curseur. ouais ouais c'est ça faut faire une macro euh, que je vais devoir faire mais c'est le temps de m'habituer à vraiment le cercle voir comment il est euh, je conseille de faire ça plutôt comme ça tu perds pas enfin tu le mets pas à côté comme un mm -hmm. débile et euh, une fois que tu l'as, bah, cette macro t'envoie tout, tu perds pas une 0 une seconde qui a, qui a pu me manquer d'ailleurs euh, Mais ouais du coup en stats, euh, si tu peux monter à 20, 21, 22% euh, euh, c'est bien mais évidemment c'est le stuff hein, Parce qu'il faut pas non plus enlever toutes les stats à côté ouais. euh, Critique, je mettrai 15% de, de cap euh, minimum euh, Pareil, si tu peux monter un peu plus haut, bon bah tant mieux mais, mais euh, 15% c'est pas mal la polyvalence, euh, polyvalence, on va dire que si, à partir de 12 si t'en as pas beaucoup plus, c'est pas grave. Voilà. Euh, moi, je, je préfère en avoir plus pour pas être une chip sans fight et me faire one shot par des compétences et aussi euh, ça, ça aide pour les dégâts. Donc voilà et la maîtrise, euh, pareil. Euh, en vrai, j'ai pas de cap maîtrise à, à donner puisque enfin, plus t'en as, plus tes dégâts euh, du sacré augmentent quoi. Mais euh, il faut commencer par les caps en fait Et la maîtrise en même ensuite tu la montes en même temps que tes caps euh, Moi je dirais entre 30-35% de maîtrise euh, euh, à terme ce serait, euh, ce serait pas mal Évidemment, là j'ai pas le stuff possible pour Même si j'ai un très bon stuff Mais euh, ça va venir quoi Yes carrément carrément, carrément. Bon bah du coup est-ce qu'il y a d'autres trucs toi tu dirais A euh, ajouter au niveau de ce build ou tu penses qu'on a fait le tour ah écoute, euh, je pense que franchement là, cette fois-ci j'ai... Il est mieux expliqué que dans la première vidéo, <rire> je pense qu'on est pas mal euh, Ouais bah sinon vraiment juste pour les DPS connaître son fight hein, Parce que, et aussi faire attention au downtime parce que j'ai fait euh, récemment pas mal de, de gens euh, qui m'ont demandé un peu d'aide pour comment je le rate. Mais en fait tu regardes leur downtime c'est 50% du fight Et euh, je pense qu'il n'y a mmh. pas de secret, hein. faut... faut apprendre à taper euh plutôt qu'à marcher quoi donc euh, ouais. voilà et sinon sur le raid rien de spécial c'est bon je pense que j'ai tout d'accord ouais ouais donc effectivement le downtime euh, sur ce build bien faire gaffe à bien visualiser quand ça revient parce que mm -hmm. si tu, tu le remets à une minute 10 au lieu de remettre à une minute par exemple bah, tu perds du temps tu perds du dps donc ça aussi c'est un truc faire gaffe enfin, moi j'ai déjà remarqué aussi pas mal sur voleur finesse où tu avais un peu ce principe aussi de, de frame vraiment de burst et de non burst euh... Tu regardes les logs, genre tu vois il y a de 5, 10, 15, 20 secondes qui se perdent à droite à gauche et au final bah ouais. ça fait moins de dégâts sur la finale, sur la... Au total. Ouais bah ouais, carrément. Et puis, euh, ah si j'ai un détail, à, à, ne balancez pas votre séraphin ou votre, euh, votre traînée de sand en euh, CD. Hein. Euh, la traînée de sand c'est pareil, c'est pour le build burst, même s'il y a 15 secondes à attendre, attends tout pour ce moment. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, moi j'ai ah, vu ça au début, euh, quand je l'essayais de maîtriser le build, je balançais la traînée de sang logiquement en CD. Ouais. Bah, sauf que si tu ne l'as pas pour le moment d'une minute, euh, bah, t'es hein. hein. euh, euh, ouais, ouais, ouais, pas bien. Pareil pour le séraphin, hein. faut vraiment tout aligner. Là, il n'y a pas de secret, euh, c'est tout ensemble. Et, et voilà. Ouais. Tout sur une minute. Et le triquet de PVP. Donc go faire de l'arène, go ouais. mettre des mots mo mo de gloire sur vos potes avant que ça s'anère de 20% mercredi prochain. Arrête, arrête, arrête, arrête. arrête. <rire> Voilà. Ah, ça fait mal <rire> merci <rire> beaucoup Paouf en tout cas pour, pour tes explications euh, sur ce build bah, pour un, nou un nouveau format de vidéo parce que c'est juste dédié à ça donc pourquoi pas et merci énormément à toi Paouf et bien de rien je mets mon profil du coup euh, je te donnerai mon profil que tu pourras mettre euh, en description pour ceux qui demandaient Yes, exactement, Donc, il y aura les infos en description, donc n'hésite pas à les checker si tu envie de reprendre des éléments d'interface ou autre Et n'hésite pas non plus à poser des questions évidemment si tu en as J'espère que tu as kiffé, que tu as passé une bonne vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à tes amis Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi